En tant que président de la commission d'études 1, mon rôle, c'est de, de présider les, les travaux, les activités de la commission d'études, donc les sessions plénières et les réunions de, de l'équipe de direction. Et comme autre rôle, c'est de coordonner les activités de cette commission, de m'assurer que euh, les équipes disposent de tous les moyens logistiques matériels euh, pour pouvoir euh, exercer leur, leur mission et pour atteindre les orientations qui sont fixées par euh, la Conférence mondiale de développement des télécommunications. Et autre rôle, c'est de nommer les rapporteurs, les vice-rapporteurs et d'être comme un guide pour les accompagner dans le travail avec l'appui des vice-présidents et du secrétariat. Je reporte aussi au TIDAC, donc c'est de présenter les travaux de la commission d'études pendant les réunions du TIDAC et de faire un final report à la WTDC. Comme vous le savez, la, la Conférence mondiale de développement a fixé les, le mandat des commissions d'études à travers les résolutions 1 et 2. Et dans ce cadre de mandat, les commissions d'études ont 14 questions qui sont étudiées. Et ces études-là rassemblent des expériences des case studies, des données pertinentes pour, euh, euh, pour les membres et nous produisons des rapports des livrables qui sont des produits euh, nécessaires sinon très utiles euh, au développement des TIC parce que euh, ces questions touchent à la connectivité significative et à la transformation numérique. Donc pour nous, les produits des commissions d'études sont des, des, des, des, une source de, de solutions, une source de données qui peuvent servir aux États membres dans l'élaboration de leur politique et de leur stratégie de développement des TIC, mais également peuvent servir aux autres secteurs qui sont impactés par les TIC, puisque aujourd'hui les, les TIC sont un accélérateur de la transformation digitale et du développement durable. Bien, ce que je souhaite euh, d'abord, c'est de continuer dans, dans le 3i vision, dans la vision des 3i, euh, more interaction, more euh, innovation and more implementation. Donc ces 3i, euh, c'est ce qui devrait nous gu guider pour que les commissions d'études soient plus inclusives. Donc intègrent la jeunesse, les femmes et avec... Euh, cette collaboration, euh, les résultats seront de bons résultats et je pense que nous devons faire beaucoup plus de promotion de ces résultats parce qu'il y a du bon travail qui est fait au sein des commissions. Donc, for the next step, uh, my expectation is more implementation plus more promotion of the ITU uh, study group uh, results. En tant que présidente pour ce, pour ce second mandat, ben c'est ce que je disais tantôt, hein, je, je souhaite qu'on ait beaucoup plus d'inclusion, qu'on qu ait beaucoup de collaboration avec les, les, le Study Group 2 et aussi les autres secteurs de l'UIT pour aller vraiment dans le spirit of the One ITU.